Bienvenue chez Pascal et Sonia Vaccaro. Nous sommes les nouveaux propriétaires du Coxy Market de sion euh, qui était à l'origine à M. Le Maillet. Nous avons repris la suite, où là vous pouvez trouver euh, toute, euh, toute l'épicerie, ainsi que la partie boucherie, qui fait également le traiteur. Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, vous pouvez aussi nous passer vos commandes. Vous pouvez aussi retrouver Pascal sur le marché de Chateaubriand, le mercredi matin et le samedi matin, nous avons aussi un point vente de fleurs hein, pour toutes vos occasions. Nous sommes une équipe de cinq personnes hein, dont, euh, dont Pascal et Eric à la boucherie et euh, ici dans l'épicerie à la caisse vous avez Mado, moi et Audrey qui est là aussi pour nous aider euh, et qui est ma petite apprentie.